Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Marélie et je vais vous raconter le parcours de Ting qui est l'une de notre clientes et son parcours est très inspirant. Donc Ting c'est une coach en immobilier qui a un mindset d'investisseuse. Donc comment est-ce qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en fait, elle a été licenciée à 37 ans, donc du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans rien. Euh, mais elle avait quand même 10 ans dans l'immobilier en tant qu'investisseuse en parallèle de son travail. Mais en, dans l'entrepreneuriat en tout cas, elle partait de zéro. Mais elle s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de mon expérience de ces 10 ans d'investisseuse dans l'immobilier euh, pour euh, en faire une activité Et c'est comme ça que ça a commencé pour elle. Donc comment Ting s'est lancée donc la première chose qu'elle a faite, c'est d'écrire un livre. Parce que Ting, elle avait envie de gagner en légitimité, et pour elle, et aux yeux de ses futurs prospects et clients. Donc Ting, au début, quand elle a eu cette idée, vous vous imaginez que les gens l'ont un peu prise comme une folle, notamment... l'ont un peu prise pour une folle, pardon. Notamment son mari qui lui a demandé « Mais Ting, comment tu vas faire Tu vas passer par une maison d'édition, tu vas t'auto-éditer toi-même » Et elle en avait aucune idée, euh, du coup il lui a demandé « mais comment tu vas t'y prendre ?» et elle s'est juste dit « si les autres peuvent y arriver, pourquoi pas moi ?» Et donc Ting, elle y est allée, parce que Ting, vous verrez dans son parcours, que c'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action euh, et qui se pose les questions après. Euh, donc du coup, elle a contacté euh, deux personnes qui avaient écrit un livre dans l'immobilier pour leur demander euh, les coordonnées de leur maison d'édition. L'un des deux auteurs a accepté. Et c'est comme ça euh, qu'elle est entrée en contact avec une maison d'édition. Et pour le rendez-vous, elle était préparée. Elle avait 7 ou 8 livres de la maison d'édition pour montrer euh, qu'elle était intéressée, à qui ils avaient affaire. Et si vous regardez euh, son étude de cas un peu plus détaillée sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'elle raconte cette, cette anecdote un peu plus en détail. Donc en tout cas, euh, ça lui a vraiment permis euh, de décrocher un contrat dans une maison d'édition. Avant même d'écrire le livre, donc Ting avait déjà le contrat et c'est comme ça qu'elle s'est lancée. Ensuite, euh, une fois qu'elle avait le livre, comment euh, elle a trouvé ses premiers clients Parce que c'est bien beau d'écrire un livre, mais derrière, comment est-ce que ça peut euh, vous aider dans un business d'entrepreneur Donc au début, euh, elle a utilisé son livre du coup pour l'envoyer à quelques prospects. Donc Ting, elle travaille auprès de deux avatars, des français et aussi des chinois qui vivent en France. Et euh, elle a quand même choisi de se faire accompagner parce que même avec son parcours d'acheteuse euh, dans le salariat, elle s'est rendue compte que ce n'était pas la même chose dans l'entrepreneuriat et qu'elle ne qu s'y connaissait pas en vente, même si elle pensait que si. Euh, donc ce qu'elle a fait au tout début, c'est qu'elle a... elle avait quand même un groupe WhatsApp avec une centaine de personnes dedans. Donc elle a envoyé un questionnaire, voilà, pour leur demander euh, leurs besoins, un peu pour sonder leurs besoins, leur demander leur budget, ce genre de choses. Et ça lui a généré deux appels et une vente derrière. Donc voilà comment elle a eu sa première cliente. Donc elle n'était pas forcément à l'aise de le faire, mais elle est passée à l'action encore une fois et ça a marché pour elle. Euh, pareil, du coup, quand elle s'est fait accompagner, c'était par euh, Lingen qui lui a dit... Euh, tu devrais aussi faire un webinaire. Donc au début, elle était pas du tout à l'aise, elle s'est aussi dit, mais en fait, c'est quoi un webinaire Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle s'est inscrite à un webinaire pour justement voir, ok, ça se passe comment, je sais pas ce que c'est, donc je vais juste assister à un webinaire de quelqu'un d'autre. Et trois jours plus tard, elle a fait son propre webinaire. Donc ce qu'on peut vraiment retenir du parcours de Ting, c'est vraiment Ting, c'est quelqu'un qui passe à l'action et l'entrepreneuriat, c'est vraiment le passage à l'action. Donc voilà, euh, Ting, le début de son parcours, elle écrit un livre, elle a sa première cliente et après elle choisit de développer son business grâce à la pub. Pourquoi Parce qu'encore une fois, Ting, elle a vraiment ce mindset euh, d'investisseuse et ça va vraiment avec sa personnalité. Elle conseille vraiment de travailler avec sa, per sa personnalité parce qu'elle est très impatiente, elle veut des résultats rapidement, donc elle a choisi d'investir dans la pub. Donc en 2022, à l'heure où euh, l'interview avec Lingen a, a été tournée, elle raconte que euh, elle a un budget en plein lancement de 300 euros par jour pendant 7 jours et ça lui revient à 4 euros pour euh, une adresse email sur le marché chinois, pour des, sur la niche des Chinois euh, qui habitent en France. Par contre, si elle va sur le marché français, c'est 10 euros l'adresse euh, email. Mais en tout cas, la base qu'elle donne, c'est pour investir dans la pub, d'avoir un budget de 100 euros par jour. Et ça ne prend pas en compte le coût d'un prestataire si vous passez par quelqu'un pour gérer vos pubs. En tout cas, elle dit aussi qu'elle a choisi de faire appel à un prestataire parce qu'elle travaille ses forces, elle délègue ses faiblesses et elle n'avait pas envie de gérer ses pubs. Voilà, et donc, elle conseille aux coachs qui veulent investir dans la pub, euh, bah de vraiment tester, parce que elle aujourd'hui, elle a ses résultats, mais ça fait deux ans qu'elle travaille son pixel YouTube et qu'elle teste des choses. Ensuite, euh, elle dit aussi qu'il faut tester son message, parce que même sur l'immobilier, elle a dû ajuster son message. Est-ce que les gens voulaient assurer leur retraite, payer leurs études de leurs enfants grâce à l'immobilier, se protéger contre l'inflation C'est plein de nuances qui font que si vous n'avez pas le bon angle, le bon message, vous pouvez un peu... Euh bah, manquer votre cible et pas connecter avec elle. Donc c'est vraiment important de, de faire des tests et de voir. Et ça, c'est valable avec la pub, mais dans l'entrepreneuriat en général. Et bien sûr, Ting, euh, elle rappelle que l'entrepreneuriat, c'est pas, pas un, long, un long fleuve tranquille. Et bien sûr, elle a connu aussi des, des échecs. Euh, par exemple, euh, en fait, elle a dit que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. C'est pas mathématique, euh, c'est pas... Le succès n'est pas proportionnel, c'est pas parce que vous réussissez une fois que vous allez réussir une deuxième fois, et à l'inverse, c'est pas parce que vous échouez que vous allez encore échouer euh, la fois d'après. Par exemple, pour ses lancements, son premier lancement, elle a fait, de son programme d'accompagnement, du coup, elle a fait 8 ventes. Au deuxième lancement, elle en a fait 13, et à son troisième lancement, elle a fait 3 ventes. Donc là, vous voyez que son parcours, ça commençait bien avec le premier lancement, le deuxième, et le troisième, c'était un flop. Mais, Ting, ça... Cette expérience, a développé en elle sa capacité à rebondir. Et du coup, elle a choisi à nouveau de se faire accompagner quand elle a connu ce flop avec le troisième lancement. Donc euh, voilà. Ting a aussi travaillé avec des closers. Donc elle rappelle que euh, c'est difficile de travailler avec des closers pour des business euh, relativement petits. En fait, Ting, elle a des super résultats, euh, mais... Euh, c'est pas une multinationale et euh, les, les closers cherchent parfois de la constance et des gros contrats parce que elle par exemple elle a deux trois lancements par an donc elle a des besoins peut-être deux ou trois semaines par an donc elle dit que c'est parfois difficile d'attirer les closers parce que c'est des petits contrats et c'est pas stable et aussi pour un closer c'est difficile d'avoir de la constance dans dans les résultats ils peuvent performer après avoir une petite baisse de régime donc elle dit que c'est vrai que les performances commerciales euh, connaissent aussi les montagnes russes parfois. Et une dernière leçon qu'elle nous rappelle, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est vraiment multi-casquette. Parce que il est comptable, il est closer, il est marketeur, il s'occupe du SAV. Donc euh, voilà, il faut vraiment être prêt à adopter la bonne casquette au bon moment. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle a appris même auprès de ses clients. Elle raconte... Euh, par exemple, qu'en 2020, <rire> si la situation euh, que je vais vous expliquer euh, s'était passée, elle n'aurait pas du tout réagi de la même manière qu'elle l'a fait en 2022. En fait, Ting, en tant que closeuse, du coup, elle a closé une cliente, mais elle lui a offert un bonus de 40 jours supplémentaires dans son programme, parce qu'il commençait dans 40 jours, donc elle a, elle a proposé à la personne de rejoindre le groupe de la cohorte d'avant pour voir comment se passait le programme. Mais euh, cette personne, elle avait accès à certaines parties du programme, mais pas à tout euh, avant la date de démarrage officiel. Et en fait, il y a eu un quiproquo avec cette cliente. Et en gros, elle explique qu'avant, elle se serait dit « Mais en fait, euh, elle a rien compris cette cliente, c'était clair, c'était bien tout détaillé. Euh... » C'est elle qui a pas compris. Mais là, elle s'est dit « Ok, là, il faut que j'adopte ma casquette de ting qui s'occupe du SAV parce que si j'avais un employé qui parlait comme ça à un client, concrètement, euh, je le virerais. » Et du coup, euh, elle s'est dit « Ok, <rire> je vais juste appeler cette cliente, je vais l'écouter, lui dire que tout est ma faute, que j'aurais dû mieux lui expliquer. » Et en fait, en plus, cette personne avait vraiment vécu une mauvaise journée. Donc, elle a vraiment pris le temps d'appeler sa cliente pour euh, résoudre le quiproquo. Et c'est vraiment sa posture qui a fait la différence, parce qu'avec son comportement euh, de... <rire> il y a deux ans, elle aurait... Peut-être dû rembourser cette cliente concrètement, alors que là, elles ont pu trouver une solution. Donc parfois, prendre le temps euh, d'écouter ses clients, c'est pas grand-chose, c'est un coup de fil et ça, ça peut être bénéfique. En tout cas, euh, vraiment, c'est vraiment cette posture euh, qu'elle a appris euh, ces deux dernières années. Donc voilà. Euh, donc ce qu'on peut retenir du parcours de Ting, c'est vraiment sa résilience, sa persévérance. Donc Ting, quand... <rire> Quand elle connaît un coup bas, elle rebondit tout de suite. Euh, si elle ne sait pas, elle choisit de se faire accompagner, de ne pas rester toute seule. Elle cherche des réponses. Elle n'a pas peur de passer à l'action. Euh, si elle ne sait pas, elle se renseigne. Elle savait pas faire un webinaire. Du coup, elle a insisté à un webinaire pour voir comment ça se passait. Euh, impossible, c'est un mot qui n'existe pas pour elle. Euh, donc ça, c'est vraiment des leçons euh, que vous pouvez retenir si vous êtes coach, si vous êtes... Euh... Ben voilà, si vous avez envie de lancer votre activité ou de développer votre activité encore plus loin, c'est vraiment des qualités qui vont, qui vont vraiment vous aider. Et donc Ting, elle s'est faite accompagner dans les moments où ça n'allait pas, euh, au tout début de son activité. Pas forcément quand ça n'allait pas, mais aussi quand elle ne savait pas comment faire. Par exemple, pour trouver ses premiers clients, elle a choisi de se faire accompagner quand elle a connu un petit creux dans son activité pour son 13e lancement, elle a de nouveau choisi de se faire accompagner. Donc si vous aussi, ça vous dit de vous faire accompagner l'année prochaine pour trouver vos premiers clients, donc pour être accompagné sur 12 mois, on vous propose de rejoindre notre programme Coach en Mission. Et en plus, si vous profitez de l'offre de Noël, vous pourrez bénéficier d'un mastermind vente de janvier à juin. Donc ça veut dire que vous pourrez faire partie d'un petit groupe de 3 à 4 personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous et vous pourrez vous motiver, vous entraider, vous aurez aussi une feuille de route pour avancer ensemble. Donc, si vous voulez faire partie des 100 coachs qu'on accompagne chaque année, si vous voulez faire partie de ces 100 coachs qu'on va accompagner en 2023, ce qu'on vous propose, c'est de cliquer sous le lien de cet audio, d'aller voir euh, cette offre de Noël, de remplir le formulaire, d'aller voir la vidéo de présentation et pourquoi pas de réserver un appel avec Lingen pour discuter, ok, est-ce que euh, ce programme est fait pour vous ou pas Est-ce qu'il correspond avec, à votre situation Est-ce que c'est le bon moment pour vous de nous rejoindre ou pas Peu importe, mais euh, ne restez pas bloqué avec vos questions. En tout cas, on vous propose vraiment de, de faire ce petit pas euh, et d'y voir plus clair. En tout cas, euh, ne restez pas seul, il y a plusieurs manières de vous faire accompagner, que ce soit par nous ou par d'autres personnes. Vous avez plein de ressources aussi, euh, bah vous avez ce calendrier de l'Avent, vous avez des livres. En fonction de votre budget, il y a vraiment plusieurs choses qui, qui, est, qui existent. Mais en tout cas, euh, on vous encourage à ne pas rester bloqué, euh, mais à avancer et à passer à l'action